Oui, j'arrête. Je sais que certains pourront être déçus, que d'autres s'en battront totalement les couilles, et vous, je vous emmerde. Mais oui, j'arrête. Les vidéos gaming sur cette chaîne, je crée une chaîne secondaire. Pourquoi je fais cette chaîne secondaire Je pense sincèrement que le gaming me freine dans ce que je veux faire sur YouTube. Sur ma chaîne principale, je vais plus m'attarder sur des trucs... Bah non gaming Comme les résumés explicites par exemple Ou parce que j'aime bien le concept de faire un résumé sur une série Ou un jeu vidéo ou n'importe quoi Un résumé que tu peux voir même si t'as pas vu la série Ce qui est le principe oui Je peux comprendre qu'on est un petit peu à flemme de regarder une série qui fait 11 000 épisodes Oui non je ne ferai pas il faut de l'amour On va te faire foutre Sur cette chaîne gaming Il sortira environ une vidéo par semaine à Même horaire Vendredi 17h et voilà Une vidéo par semaine je vais essayer Mais s'il n'y a pas une vidéo par semaine tant pis Si, si j'ai la flemme si je n'ai pas le temps, si, tant pis, ce sera la semaine prochaine. Je n'ai pas envie de me casser le cul. C'est le principe d'une chaîne secondaire, ça passe en secondaire. Ce sera des vidéos très peu montées, comme le cinquième épisode de Camille, c'est-à-dire juste des cuts, juste un montage et des cuts, et quelquefois des cuts son, mais c'est tout. Pour eux. parce que l'humour, c'est on adore ça l'humour, nous, c'est rigolo. Et avec évidemment. Les petites inattentions de montage que je fais, où, on, où je suis coupé en deux comme ça, la webcam est dégueulasse. Et oui, bah, qu qu'est-ce que serait une vidéo gaming de l'Oxif sans ça, hein Vous allez me le dire. Bah non, vous pouvez pas me le dire, parce que ce n'est pas une vidéo de l'Oxif s'il n'y a pas de, de fail webcam. Et aussi, je vais fermer temporairement mon Discord. A la base, je voulais pas l'ouvrir tout de suite, je voulais attendre d'avoir une plus grosse communauté, mais je l'ai un peu peu fait fuiter sans faire exprès on va dire et du coup j'ai un peu été contraint de l'ouvrir immédiatement mais c'est enfin voilà dans trois jours je change l'app de cette chaîne la bannière de cette chaîne et je kick tout le monde de mon serveur discord voilà je peux vous voir je vous kick tous Sauf les bottes, les bottes je les laisse, ils sont sympas. Donc si un jour vous voulez me parler par Discord, ça sera dans le serve de Dorache, voilà. Il est en description si vous voulez, mais... Oui, et d'ailleurs je compte aussi reprendre des vi les vidéos sur Dorache, mais ça c'est autre chose et c'est pas sûr, on verra. Il y a plus d'emploi du temps, je c'est pas... plus une vidéo par semaine, c'est une vidéo quand j'ai fini de faire le montage. Parce que bon, mes vidéos elles prennent un peu de temps à monter, surtout que j'ai cours à côté, donc c'est un peu compliqué. Hein donc je pense surtout faire des résumés explicites. Ouais, donc pas tout en MFT, hein, évidemment, mais c'est même pas censé être un re à la base. Hein. Tu sais, c'était... Je ne sais, c'est un ovni. À la base, c'était juste une blague pour dire hey, « Hé, regarde, je suis un Doritos !» et de Enfin, c'était juste une vidéo de 15 secondes à la base. Bon, ça a un peu dégénéré. Si vous voulez, je peux vous dire, bientôt, il y aura une vidéo très courte de minutes et après ce sera une heureuse normalement je ne dis pas sur quoi il sera ce sera une surprise tout ce que je peux vous dire c'est qu'à la base c'était censé être sur naruto si vous voulez je peux vous aider hein. je peux vous dire euh, pouvoir coéquipier peut-être en allant un petit peu loin pirate je, je sais pas je sais pas je, je sais pas on verra bien à plus